Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui va parler un petit peu des nouveautés de cette année chez Rockin' Jam. Tout d'abord, j'espère que vous avez passé un bel été, des bonnes vacances pour ceux qui ont eu des vacances, du soleil pour ceux qui ont eu du soleil et surtout que vous avez bien touché à votre guitare puisque cette année on ne va pas chômer. Euh, pour commencer, déjà j'aimerais vous annoncer qu'on a eu un partenariat avec... Savarez, la célèbre marque de cordes, je suis vraiment très très très très très heureux de pouvoir euh, voilà, faire partie de la famille Savarez euh, puisque ce sont les premières cordes avec lesquelles j'ai joué quand j'ai débuté la guitare et je pense qu'énormément de guitaristes ont débuté avec ces cordes là et le fait euh, bah, maintenant euh, d'être euh, en partenariat avec eux bah, vraiment, euh, ça me remplit vraiment de joie et en plus, ben, du coup, ben, vous aurez l'occasion de jouer sur les cordes Savarez euh, sur les guitares que je prête, puisqu'elles seront équipées de ces cordes-là. Elles seront en vente également au magasin. Euh, voilà, si toutefois euh, elles vous plaisent, et je pense qu'elles vous plairont. Euh, voilà, donc, et en plus, le partenariat avec Savarez va nous amener à autre chose dont je vous parlerai à la fin de cette vidéo. Maintenant, je m'adresse à vous, mes élèves, d'accord, les élèves Rockin' Jam, à savoir. Pour la rentrée prochaine, est-ce que vous souhaitez garder votre créneau Est-ce que vous souhaitez le changer Ou est-ce que vous, vous n'avez pas d'importance sur le créneau euh, que je pourrais euh, vous donner Puisque à partir de septembre, comme vous le savez, il y a souvent pas mal de chamboulements entre les lycéens, les collégiens, euh, voilà, la nouvelle rentrée. Du coup, euh, à savoir, est-ce que votre euh, temps est modulable ou pas Voilà, Ça, ça me, ça me permettrait de de bien jouer sur tous les créneaux et qu'on puisse avoir des créneaux qui correspondent à tout le monde. Donc faites-le-moi savoir, c'est assez important. Ensuite, il va y avoir une petite augmentation de tarifs cette année. On n'augmente pas chaque année, mais là ça faisait deux ans qu'on n'avait pas augmenté. Chaque créneau va prendre 1 euro. Donc le cours de 45 minutes individuel sera à 27 euros, le cours de 30 minutes individuel sera à 21 euros, et le cours en duo sera à 21 euros par personne. Maintenant, j'aimerais vous parler du partenariat qu'on a avec Savarez et surtout, en fait, ce que Savarez m'a proposé. Il m'a proposé de faire une masterclass. Donc, une masterclass, c'est simplement des guitaristes euh, monstrueux euh, qui viennent nous faire, pas seulement une démo, mais nous donner un cours. Donc, si vous voulez prendre un cours avec des mecs monstres, écoutez bien. Petite parenthèse, c'est ouvert quand même à tout le monde, ok Le mieux, c'est d'avoir quand même une guitare électrique. Après, si vous avez des guitares folk ou si vous, avez, vous pensez avoir un petit niveau, c'est pas grave. Vous pouvez quand même venir, c'est toujours enrichissant de voir ces personnes et de voir comment ça se passe, une masterclass. Et voilà, il y a toujours une histoire de rencontre. Donc là, il va y avoir Neo Geo avec qui on devait faire une masterclass qui a été annulée par le Covid, et en plus avec, il y aura monsieur Patrick Ronda deux monstres de la guitare, si vous connaissez pas ces deux monstres là je vous mets un petit lien, dans lequel vous pourrez aller voir euh, les deux, d'accord euh, ce qu'ils font euh, et donc cette masterclass va se passer le 15 janvier 2022 euh, et ensuite à l'issue de cette masterclass, donc ça se passera un après-midi vous pourrez taper le bœuf avec ces deux guitaristes. D'accord Alors, qui est-ce qui pourra dire « J'ai joué de la gratte avec Patrick Ronda ?»« J'ai joué de la gratte avec Neo Geo Fanatic ?» Donc là, ça se réfléchit pas trop. J'ai envie de dire, là, il va falloir vraiment me dire si vous êtes intéressé ou pas. Et donc, ça se passera dans la salle des fêtes donc de Michael, de Sand Studio, à Vorep. D'accord Donc Michael, qui est le prof avec moi chez Rockin Jam, donc voilà, tout ça va se passer à vos reps, le 15 janvier 2022, Néogéo Fanatic et Patrick Ronda, Masterclass, d'accord Notez ça dans vos agendas. J'en ai fini avec cette vidéo, n'hésitez pas à venir vers moi si vous avez des questions ou quoi que ce soit, en attendant je vous dis très bonne rentrée à tous et à très vite